Donc l'hypnose et la préparation mentale de l'athlète, comment l'hypnose peut aider aujourd'hui un athlète à encore plus performer J'aime particulièrement ce sujet puisque moi-même je suis un bébé de l'hypnose, avant d'aller sur le concept de la dépolarisation avec lequel aujourd'hui je travaille essentiellement, j'ai d'abord été formé en hypnose, j'ai plus de 1000 heures de formation en hypnose, j'étais tuteur des élèves de l'école centrale de l'hypnose pendant trois années d'affilée euh, avant d'arriver sur les concepts de dépolarisation mais déjà l'hypnose était top parce que ça permet déjà d'aider en fait à progresser et à aller beaucoup plus loin en revanche aujourd'hui si tu vas voir un préparateur mental qui dit qu'il fait de l'hypnose et qu'à la première séance bah, tu bosses directement sur des visualisations et de l'auto hypnose qui est liée au sport Là malheureusement, tu vas pas être au bon endroit, tu vas euh, être sur l'effet plutôt qu'aider sur la cause. C'est à dire que souvent, très très souvent dans 90% des cas aujourd'hui, eh bien, euh, ce n'est pas un problème de savoir faire, OK, c'est pas un problème de visualisation que tu as besoin de faire, il y a souvent un, quelque chose que tu dois régler en interne pour pouvoir accéder au niveau supérieur. J'ai aujourd'hui plus, plus de 150 athlètes que j'ai accompagné à l'heure où je fais cette vidéo. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est pour ça que notre slogan, c'est l'important n'est pas ce qu'on fait, mais qui on devient. C'est qu'il y a souvent une partie de toi que tu dois aimer et accepter chez toi. Donc, si demain tu vas voir quelqu'un en hypnose et que vous commencez directement par de la visualisation des performances sportives, il y a de grandes chances, ou si tu vas dire oui, c'est bien, ça s'améliore, etc. Mais tu vas devoir faire l'auto hypnose tous les jours, 15 minutes par jour, ça va te prendre la tête, et euh, du coup le problème ne va pas être résolu de manière profonde et durable. D'abord, cherche à voir si t'es pas polarisé, c'est-à-dire si t'es pas polarisé. Est-ce qu'il y a des gens arrogants que tu juges Est-ce qu'il y a des gens égoïstes que tu juges Des gens méchants que tu juges ou des que tu juges ou alors il y a des gens qui t'impressionnent s'il a un cas comme ça ça veut dire que tu es polarisé tu t'autorises pas de toi même soit tu exagères soit tu te minimises et du coup bah, t'es pas libre encore l'énergie l'énergie que tu as réprimé n'est pas encore exprimée comme t'en as envie et ensuite une fois que ça s'est fait une fois qu'on a bien fait le ménage et que tu es un être humain qui est vraiment libéré des bagages du passé et ça pour beaucoup ils ont du mal à croire ça, mais encore une fois, il y a le monde des effets qui est visible et le monde des causes qui est invisible. Tes pensées, tes émotions et les bagages toqués dans ton subconscient. Une fois qu'on libère ça, tu retrouves ton énergie. Et là, ensuite, on peut mettre de l'hypnose pour optimiser, mais du coup, ça sert qu'à 10% de ta performance. Je crois même pas en vrai, en réalité, aujourd'hui, dans le poème Performance Academy, c'est simplement un module. Et clairement, aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui performent sans utiliser l'hypnose. Ça vient juste. Te faire gratter un millimètre si tu as besoin d'un outil spécifique à un moment spécifique donc l'hypnose oui à condition que ce soit pour optimiser et encore une fois s'il y a un problème qui revient en boucle